Bonjour, je m'appelle Anthony, je travaille au service marketing chez celle-ci et aujourd'hui j'aimerais vous parler de notre intégration Gmail. Gmail, c'est le service d'email le plus populaire au monde. C'est d'ailleurs celui que nous utilisons en interne chez celle-ci. En préambule, sachez que Google a décidé de lancer un programme de certification. Ce programme est totalement obligatoire. Celle-ci a donc fait appel à l'une des deux sociétés habilitées par Google à réaliser cet audit, en l'occurrence Bishop Fox, qui a réalisé un audit sur la sécurité des infrastructures techniques et applicatives de celle-ci, de façon très poussée. À l'issue de cet audit, nous avons été certifiés par Google. Nous pouvons donc vous garantir la fiabilité de la gestion de vos emails Google dans votre compte celle-ci. Je reviens maintenant sur l'intégration. Si vous utilisez Gmail, l'intégration avec celle-ci est incontournable. Elle est native chez celle-ci. Cette intégration vous permet d'envoyer vos emails depuis celle-ci. Vos emails partent via votre boîte Gmail. Vous pouvez ainsi les retrouver et dans votre Gmail et dans votre celle-ci. Très important, en envoyant vos emails avec ce système, vous bénéficiez de la même délivrabilité que tous vos emails, c'est-à-dire excellente. Et lorsque vous connectez votre compte celle-ci à votre compte Gmail, tous vos emails existants sont récupérés. Ils vont être triés et rangés par celle ci client par client, contact par contact. Je vous montre en quelques clics comment la mettre en place. Il vous suffit de venir dans votre onglet Menu, dans les réglages, dans les paramètres des emails. Configurer le service email. Je choisis Gmail je vais pouvoir utiliser le mode de synchronisation. La synchronisation va vous permettre d'envoyer un email depuis celle-ci. Cet email sera automatiquement ajouté dans les emails envoyés sur vos autres clients mail, ordinateur ou mobile. Si vous supprimez un email sur celle-ci, cet email sera automatiquement supprimé sur vos différents comptes. Ils seront totalement interconnectés. Je sélectionne le mode de synchronisation j'ai un résumé de ce que cette intégration me permet, je viens de connecter mon compte ci à mon compte Gmail. Il ne me reste plus qu'à profiter des nombreux avantages de cette intégration. Bien sûr, si vous avez des questions, vous pouvez tout à fait passer par notre onglet chat. L'équipe support ici à La Rochelle se fera un plaisir de vous répondre. Nous avons également plusieurs articles dans notre FAQ à ce sujet.